Il s'est pas mis dans une belle galère lui, à suivre la SAMU au milieu, là. Ça a pas l'air de le déranger. <tousse> Comment commence à m'emmerder, chef. Salut tout le monde, dites-moi si ça va, euh, vous l'aurez compris sans doute hein, mais je vais reprendre, euh, on va repasser une, une vidéo par jour en gros, j'essaie je de me reprendre en main là, mon rythme et tout pour, euh, des ce virage, pour euh, publier le plus rapidement possible une fois que je viens de tourner parce qu'une fois par semaine je sais qu'il y en a qui préfèrent mais en fait comme je m'y attendais j'ai du mal à suivre le rythme, moi ça me fait des sessions de montage trop grosses. Euh, que dire Bah écoutez, là on est lundi, je file au boulot, on reprend la semaine, j'espère que vous avez passé un bon week-end Il fait beau, il fait chaud-froid, très bizarre Quand il y a du soleil, il fait un bon chaud, une bonne chaleur Quand il n'y a pas de soleil, le fond de l'air est encore bien bien froid Mais bon, on ne va pas parler météo, allons-y Puis euh, encore au guidon de la rebelle tout simplement parce que je n'ai pas euh, changé la plaque, je n'ai pas remis plutôt la plaque d'immatriculation sur la SV, plaque que j'ai bien reçue, j'ai tout l'équipement pour, euh... je suis juste une vieille fiante en motivation donc euh, je ne suis pas motivé pour le faire mais bon, normalement demain on se retrouve au guidon de l'USV depuis, bon, demain, on a commencé à faire un mois ou deux que je n'ai pas roulé du coup. pas bien les gens ils ont plus le temps c'est ça Paris t'as plus le temps c'est il faut partir au, au dixième de seconde même les sportifs ils ont pas un temps de réaction euh, assez développé pour, euh, pour satisfaire les parisiens je te jure Enfin, j'avais pas capté que j'étais en plein phare depuis tout à l'heure. En général je les mets en interfile quand je suis tout seul mais dès qu'il y a quelqu'un devant moi je les enlève mais là j'avais même pas... même pas capté vu un garçon Voilà un GoPro. On a une famille J'ai l'impression que j'ai crevé derrière J'ai comme la sensation d'avoir les fesses plus basses que d'habitude Très perturbant Allez on y est Souhaitez moi bonne chance Et on rentre hein. Oh ce vent horrible Qu'est-ce qui caille J'ai l'impression même en février il a pas fait aussi froid et puis j'ai fait le mariage J'ai voulu faire la bombasse en mettant un petit pantalon Et petit gant d'été et tout Là m'habiller léger là Oh le regret oh, petite baisse Oh le regret c'est Nike Allez on est un bonhomme Ça va le faire Je vais chercher de l'essence en plus la flemme je conduis comme un Gorée en ce moment, je fais le plein toutes les semaines, c'est pitoyable. Il faut que je m'achète une Harley, c'est un radiateur une Harley. Ça réchauffe un quartier quand t'as une Harley. Hop hop le froid polaire J'ai l'impression de faire du, du motoneige là oh, On a une histoire au boulot là Une euh, je me permets de le dire une petite vieille Qui va fêter ses 40 ans de vie commune avec son perroquet C'est pas incroyable ça 40 berges C'est fou je sais que les oiseaux ça vivait longtemps mais pas un accro rien La petite vieille elle a eu un, elle a eu jeune et euh, elle a eu un problème de santé qui fait qu'elle perd la vue, elle a perdu la vue et elle racontait que son perroquet euh, a décliné en même temps, c'est ouf elle a ressenti les mêmes galères, les mêmes trucs bon après elle, elle est mieux parce que chacune s'est adaptée mais c'est impressionnant cette histoire quand même 40 ans de vie commune avec un perroquet c'est fou ça fait 26 piges que je vis avec moi, j'en ai marre depuis 25 ans chapeau Il y a l'une d'entre vous qui me demandait ce que c'était ça. Alors là je l'ai éteint mais... C'est un... s'appelle un Beeline. Enfin non, ça s'appelle un GPS mais la marque c'est un Beeline. Et en fait c'est un écran de retour d'une application GPS que j'ai sur mon téléphone. Et c'est comme si j'avais accroché mon téléphone là. Sauf que là... Euh, euh, ben ça au moins c'est fait pour résister à la pluie, le vent, machin, c'est tout petit. Euh, et en fait... Euh, je programme mon itinéraire sur mon téléphone et lui il m'indique les directions à suivre avec une flèche, c'est pas mal foutu quand vous le mettez droit, parce que moi au début je l'affichais pas correctement donc euh, je le mettais, euh, ça c'est le haut le haut était comme ça je crois, donc il fallait que je réfléchisse avec 90 degrés de décalage mais voilà, une fois que c'est calibré et que c'est bien réglé, c'est génial euh, t'as pas le nom des rues, t'as le nombre de mètres dans lequel il va falloir changer de direction ou en tout cas tu t'as une, une interaction euh, et puis t'as une flèche constamment qui t'indique au-delà de, de, de l'indication, t'as une flèche qui t'indique vers quelle direction faut que tu pointes. Et après t'as un point du côté euh, qu'il va falloir suivre à la prochaine intersection. Euh, voilà, faut, bon c'est. Je vous laisse vous renseigner. Mais j'ai trouvé ça, c'est vraiment pas mal, ça se met sur n'importe quelle moto, c'est l'avantage. Il y a différents. Moi j'ai mis des. Sur celle-là et le SV j'ai mis des supports euh, fixes. Ah ouais, il n'y a pas de périph, punaise, il me semblait bien. Bref, j'ai mis des supports fixes, mais as, avec as un support avec des élastiques que tu peux mettre sur n'importe quelle, absolument n'importe quelle moto et qui est hyper facile à changer. enfin, C'est vraiment pas mal. Il y a une version vélo aussi, si vous faites du vélo euh, régulièrement. Voilà, voilà. Voilà comment je fais pour repiquer. Je comme la dernière fois. Va. Si je pour piquer par là, il faut que j'aille faire de l'essence. En acheter puisque je ne produis pas d'essence, n'est-ce pas Qu'est-ce qu'ils font, hein il y a une nouvelle fête foraine dans Paris Mais hein Ah, mais c'était pour le marathon oh, ouais. Je m'étonne que je sois pas au courant, ça me concerne, pas ça, ça, va être le podium. Ah, mais ça finit là, c'est stylé <rire> Finish Line, ça finit ici le marathon, oh la page. 1h31, il n'y a personne à l'horizon, mais il faut obligatoirement que je m'arrête à ce feu rouge parce qu'avec la chance que j'ai, je vais le passer au moment où il y aura la seule patrouille de police de Paris dans le coin donc euh, je me connais, mieux vaut que je coopère aïe oh, aïe aïe, ça c'est moche ça alors là c'est un coup dur pas trop mal je vais pas faire semblant d'être nécessaire juste pour la vidéo hein, des grands garçons vous y arrivez bien et puis moi j'ai froid mais en plus de ça je suis pas particulièrement sociable ah, le 5 avril il est pas sorti encore je pensais qu'il était sorti tu vois je pensais avoir loupé la première semaine d'exploit et ben pas du tout tout va bien ça va bien et alors ça pardon mais tristesse quand même hein. tristesse il y en a qui font la tournée des zéniths et il y en a qui font ce qu'ils peuvent Aïe aïe aïe aïe aïe aïe, aïe. ce qui était à crainte Écran Je peux commencer la France comme il fallait punaise et puis ma zout comment je fais Bon regarde, est -ce il du 95 Mais tant pis une fois n'est pas coutume C'est ça que je vais mettre parce que là pas en pénurie je peux pas me permettre de faire le tour de l'île de france pour trouver le bon truc quoi les glandes tout Putain. ok merci hum. bah, je vais tenter au moins demain en plus lui, par contre, le scout, si ça marche, je vais me vénérer hein, parce qu'il m'est passé devant, mais... comme une daube. Ça marche, là, là, là. là, là Merci. Ça marche, là. Putain que ça marche pas parce que vu que j'ai failli me faire doubler par 8 personnes d'un coup je me serais batté bon, après au pire j'ai les bidons à la maison mais bon si je peux essayer de pas taper dedans ce sera d'autant mieux bon allez sur ce Merci d'être resté jusqu'au bout, à demain pour la prochaine, et puis bonne nuit, bonne journée, bon matin